Coucou Youtube, aujourd'hui mode expert Zelda BOT. Let's go! On va découvrir ce magnifique jeu là. Oh, vous avez vu, il y a une petite Triforce là. Du coup, elle sera toujours là quand on joue en mode expert. C'est con, ça gâche le truc. Bah tant pis, c'est la vie. Nouvelle partie. Oh là là là là là Ça va être incroyable. C'est pour rest of the wild Oh, une lumière. Oh. Quoi? Qu'est-ce qu'est Paraguin Oh, ouvre les yeux, fils de pute. Réveille-toi. Ah ouais, réveille-toi. Allez vas-y, oh réveille-toi, allez, allez, debout, debout, allez les gens, tout le monde, tous ensemble, debout, debout oh. Allez ouvre les yeux, Link, oh il s'appelle Link, oh c'est l'inquiété racide, voilà, oh il est tout nu Et bah ben voilà, il a la meilleure tenue, il est trop bégé comme ça, Link à poil Oh, let's go, on peut bouger, on est tout nu, incroyable, qu'est-ce que c'est que ce jeu là, dis donc Oh, examiner, on pourrait examiner les cailloux, c'est Minecraft ou quoi Ma bah, Samsung Galaxy Tab 3 là des heures de Clash of Clans dessus Elle te montrera la voix après ton long sommeil. Ok let's go On va pouvoir mettre des messages vocaux C'est ça la voix que ça veut dire c est, c est, va, Il y a Discord dessus Comme Discord ils ont mis des messages vocaux Tablette chez Ika Let's go Mysterious tablette Trop bien les Mysterious tablettes Oh on, va, on peut soulever des trucs Oh j'ai soulevé soulever ta mère oh. oh un vieux pantalon Accès à la sacoche Oh trop bien On a un vieux pantalon Voilà là on est mieux, on est plus frais, à l'air frais là tout ça, oh on est bien, le vent qui caresse nos couilles, ouverture, oh c'est l'ouverture qui s'ouvre. Oh c'est joli comment ça s'ouvre la porte. Oh là là, The Legend of Zelda. Bref of the Wild. Ouh Oh là-bas il y a une église. On va, on va prier. Oh il y y'a papy. Wow. C'est beau ce jeu. Allez, nous, on n'a pas de temps à perdre. On va directement à l'aventure. Oh oh, oh. qu'est-ce qui s'est passé Les pieds là. Ah oh, les pieds qu'ils ont fait mal. Oh c'est rouge, mode expert Oh c'est joli, on va faire l'aventure à poil Alors que c'est le mode ex expert là Jamais joué au mode expert avant euh, évidemment si je découvre le jeu, bah oui bien sûr que je découvre le jeu Oh C'est quoi ça Oh wow un bâton, une branche d'arbre Mais c'est c'est quoi ce C'est le futur, c'est le futur ce jeu Oh Oh mon dieu, ah c'est quoi là-bas Oh c'est un ah, champi d'hyrule On s'en fout, c'est de la merde de champignons ah, Et eh ben on y va, let's go ah c'est pénible, on peut pas courir longtemps Oh, oh j'arrive oh à courir et pas perdre d'énergie, c'est magique Oh, oh c'est quoi ça Oh, oh, oh, ce n'est pas toujours que j'aperçois quelqu'un par ici Et t'es qui papy Tu t'intéresses à un vieil homme comme moi C'est plutôt rare, tu dois être quelqu'un de spécial Eh bien, je suis un vieil homme qui vit tout seul ici depuis bien longtemps Un vieil homme un peu fantastique Et toi jeune homme, que viens-tu faire ici dans cette étrange tenue Où sommes-nous Où sommes-nous tu réponds à ma question par une autre question Mais tu t'appellerais pas Sarkozy par hasard La jeunesse de notre époque me fait vraiment perdre mes repères. Mais tu me plais. Je vais donc te répondre. Nous sommes sur le plateau du prélude. La perceuse du royaume d'Hyrule. À ce qu'on raconte, on trouve un temple sur ce plateau. Un temple qui abritait toute la cérémonie officielle du royaume. Ce n'est qu plus qu'un lieu désolé et abandonné de tous. Je vais rester ici un petit moment. Si tu as des questions, je ferai de mon mieux pour y répondre. Oh, une pomme grillée. Trop bien. Eh, hey, ma pomme grillée. Oh là, moi, fils de pute. Tu veux te battre, c'est ça Oh, oh, oh. Le père de Noël, là, c'est moi, en fait. Je vais venir te défoncer ta race. Tu vas voir, tu n'auras pas de cadeau à Noël. Oh, une hache du bûcheron. Trop bien. Non, mais je m'en fous. C'est quoi ça Un cochon On s'en fout du cochon. En plus, il est bleu, j'aime pas les cochons bleus. Ils sont, ils sont pas beaux. Casse-toi, toi. toi. Sale boule à la con. Tiens, tu veux te battre, toi Hop là. Mais c'est qui que tu vas crever, toi, ouais Hop là. Il est mort. Parfait. Trop fort ou quoi Oh, là, je l'ai chuchu. Là, je l'ai, chouchou. Trop, trop bien. Link. Oh. Link. oh. Oh, oh, oh, oh. Qu'est-ce qui se passe vers le lieu que la carte de la tablette Oh, il y a une carte. On va aller, il y a Google Maps. C'est le futur. Je savais pas où aller. maintenant, je sais. Ils comptent monter Ils vont monter. Il y a des méchants qui montent. Hop là. Même pas mal, qu -ce que ce faire Oh, de la viande. Oh, de la viande, let's go. Oh, viande grillée. On va pouvoir manger désormais. Trouvez -vous le point, il est là le point. Hop ouais, là, c'est ici. oui insérer la tablette Sheikah. Eh Et ben on va insérer ta tablette Samsung là. Ta Galaxy Tab 3, tablette Sheikah reconnue, activation, quelques secousses sont à prévoir. Oh ça va secousser, attention les gens. Les secousses elles sont finies. Oh je suis tombé même. J'ai pas fait gaffe. Oh l'écureuil. Ah les cochons qui font. C'est les cochons ça. Wow. C'est incroyable, mais qu'est-ce donc? Oh, oh là là, il y a des tours, des tours qui montent. Voilà, tour du prélude. Ouf, oh, oh on a la carte, mais que d'une toute petite zone d'après ce que je vois. Oh, il y a même ma mort, une petite croix. Mais du coup, si toutes les tours sont connectées. Pourquoi je peux pas voir toute la map directement Ça serait pas plus simple Je sais pas, moi je demande. Souviens-toi. Souviens-toi. Eh oui. Souviens-toi. Eh oui, souviens-toi la Big brain pendant Time. Let's go. Ans, tu es dans oh j'ai fait de dos pendant 100 ans. Mon casson il doit puer. Notre monde sombrera dans le chaos. Let's go. Oh un, un, un cochon qui vole. Cochon magique. Le temps presse. Ne tarde pas, ou il sera trop tard. Fais vite. Ok, on va se dépêcher du coup. La voix qui parlait dans le ciel, elle nous a dit de se dépêcher, alors on va se dépêcher. Et du coup, je me tire Je descends. Et paf Oh C'est quoi ça C'est qui Oh, il y a Papy Il y a le Père Noël qui descend du ciel là, pour nous apporter des jouets et comme de la musique en fait, c'était vrai? Toutes ces tours qui s'élèvent les unes après les autres. Soit je me trompe fort, soit une grande puissance longtemps assoupie refait surface en irrule. Alors, comment ça s'est passé là-haut? Faut, faut jamais faire confiance au vieux monsieur, les gens. Jamais. Il y avait une voix. Tu as entendu une voix qui semblait venir du château? Cette voix, tu l'as reconnue? Non. Je vois, c'est bien dommage. Alors, au revoir, papy. Je sais pas qui t'es. Il y a cent ans, le fléau a semé la ruine de la désertion dans le royaume d'Hirule. Il a apparu soudainement a ravagé ville et village et laissé derrière lui un sillage de mort. Mais depuis cent ans, sa puissance destructrice est contenue entre les murs du symbole même de notre royaume. Le château d'Iroul et sa prison... Et tant qu'il y est retenu, les contrées environnantes sont à l'abri de sa fureur. Jeune ami, aurais-tu l'intention de partir pour un château En effet, eh oui, on va y aller. On va tout dégommer là. Je m'en doutais. Ce plateau est coupé du reste du monde par les profonds ravins qui l'entourent. Si tu sauté ici... Ton corps finirait brisé par la hauteur de la chute. Évidemment, moi, si tu avais une paravoile comme moi, ce serait une autre histoire. Donne-la-moi. Vas-y. Vas-y qu'on a repasse la moi, là. Oh, mais avec plaisir, mon garçon. À une petite condition, toutefois. Regarde dans cette direction. Tu la vois, n'est-ce pas L'entrée du sanctuaire brillant d'une lumière mystérieuse. C'est allumé au moment où la tour est sortie de terre. Tu peux être sûr que c'est le genre d'endroit qui recèle un trésor. Tu veux même pas voile n'est-ce pas Eh bien, moi, ce sont les trésors qui m'intéressent. D'accord, j'y vais, je vais chercher les trésors. Quoi Qu'est-ce que tu, tu veux te battre, le cochon à la con là Quoi, il fait tout, tout, tout, Oh, il y a des trucs qui volent, même. Trop bien. Oulala, là là, c'est Qu -ce que c'est que ça. Oh, là, je suis mort. Game over. Comme on dit dans le milieu. On va faire le tour, hein, comme les gentils garçons que nous sommes. cinq tu de, de de Manu. Oh, Manu, notre fameux président. Oh, des flèches, let's go. Oh, un coffre. Aïe, aïe, mon pied. Oh, des, des rubis. Hop là, on entre. Oh, là, là. C'est quoi ça? Ça nous téléporter? Oh, oh c'est un ascenseur incroyable. On descend en bas et pas en haut. Parce que c'est compliqué de descendre en haut. Faut inverser la gravité et tout. C'est si dur. C'est compliqué de descendre en haut. Toi qui as pénétré ce sanctuaire? Mon Monamu. Maonu. Te... Te... Exactement. C'est comme t'as dit. C'est ça. Alors, faut aller ici, je suppose. Ouais. Let's go. Activation du module là. Il dirait un pénis qui fait tomber une goutte de... Bon c'est pas grave, pas important, oubliez ce que j'ai dit. Oh Polaris, let's go Polaris. Ouais. Ok, mais ça sert à quoi ça Y'a rien, ok. Tu sers à quoi toi Tu sers à rien Tu sers à rien je crois. On peut sauter au-dessus hein Ah oui on peut sauter. Oh Mais non j'ai sauté. Comment on fait pour sauter Comment on fait pour sauter J'ai oublié. Je sais pas comment on fait pour esquiver sur les côtés. En fait, c'est tout le temps le même bouton. C'est juste moi qui fais de la merde. Et quoi J'ai sauté sur le côté. Bon bah d'accord, on y va par là si tu veux. Hop. Et voilà, évidemment, il fallait que je me bloque le chemin. Voilà, gagné. Trop fort ou quoi Je l'ouvre à l'envers, mais c'est pas grave. Oh y Il a un vieux monsieur. Eh hey, bonjour vieux monsieur. Je suis Maonou. Le moine fondateur de ce sanctuaire, en qui la déesse il y a... Euh, ouais. Je veux mais euh, mon existence à jaugé la force de quiconque contre ici et à lui apporter mon aide dans sa déesse. Aujourd'hui, enfin, le véritable héros se tient devant moi. Au nom de la déesse il y Laisse-moi te cerner ce qui te revient de droit. Reçois l'emblème de triomphe. Oh, il m'a sorti... C'est quoi, c'est bite Je sais pas, il est sorti de là, donc je suppose. C'est enfin, c'est ce qui en reste, en tout cas, son essence, son essence pénicienne. Ah oh ouais. Ah, oh, ça a l'air d'être un bon jeu. Oh, il est où Il est où, papy Il est là, papy. Je vois que tu as réussi à obtenir un emblème de triomphe. Avant tout, permets moi de te féliciter et ma parole. Eh, hey, passe la moi là. Eh bien, une seconde, tu veux bien Je dis, avant tout, il me semble. Alors, attends la suite. Tu sais, ces tours qui sont sortis de terre, ces sanctuaires qui s'illuminent à nouveau. Ça, c'est grâce à ta belle que tu portes la ceinture et ma part Écoute-moi quand je te parle Écoute ce que je vais te dire. Tu trouveras des sanctuaires comme celui-ci sur tout le territoire. Il n'y a que sur ce plateau, il y en a encore trois qui t'attendent. Apporte-moi l'emblème du triomphe de chacun de ces sanctuaires et je te donnerai ma part voile. Du coup, on va aller là sans aucune raison. Euh, juste parce que j'ai envie. On va aller là aussi, juste parce que comme ça. Là, ça devrait être facile d'y aller parce que j'ai envie, comme ça. Juste pour, pour voir. Oh, c'est quoi ça C'est des flèches, let's go Des flèches en bois Aïe. Hop là. Mais mon, mon, ma hache elle va jamais tenir. Oh là là, ils sont ils sont trop forts eux. Tant pis, on va pas les battre ça va prendre trop de temps. Et ils ont des armes là-bas, c'est pas grave. Ok. Oh what the fuck Ils ont explosé. Ils ont explosé, je me suis fait prendre dans l'explosion. Oh les bandes de débiles. Quoi, ils me remettent ici là Il n'y a, a pas d'autre arme. OK, non. Ils, ils pue du cul les cochons. Oh une cinématique. Oh là là. Non, lâche ça. Quoi D'accord. Est-ce que tu me vois ça Est-ce que tu peux faire exploser ça Il va bah, faire exploser ça, il veut pas faire exploser ça et plus du cul. J'essaie de faire des trucs, et il veut pas. Passer. Hop là, ça va plus vite de passer. Hop là, et ça aussi on passe. Oh là là, trop bien le bouton X. Meilleur bouton du jeu. Oh, des bombes On va faire les terroristes. Quoi On va faire comme un pof Une grosse bombe. Tout peut péter. Paf, tout, tout qui pète. La grosse explosion. Oh, un coffre. Incroyable. Oh, une épée. Un espadon. Oh, mais c'est tout pourri, un espadon. Oh là là. Oh, merde. Ah bah, je suis mort. Vous savez quoi On va faire un truc. Regardez. On va s'habiller. Oh, voilà. On a des habits désormais. Voilà, parfait. Ouais. Même pas mal. Un autre coffre. Qu'est-ce qu'il y a dedans, dis donc Oh, bah c'est de la merde. En fond de l'épreuve, tu as prouvé que tu t'es digne du titre de héros. Du coup, ça on peut le faire péter. Oh, ça fait chier. Oh, une massue, trop bien. Oh, d'un bouclier, trop bien. C'est quoi ça Un bras Bah allez, vas-y, prends-le, prends-le. Mais non. Moi je voulais ton bras. Oh, un os de bocoblan. blanc. Oh, un linel. Par contre, c'est pas avec ça que je vais pouvoir le tuer. On hein. va devoir attendre un petit peu, moi je vous le dis. Ah ouais, il nous a perdu de vue, regardez, c'est pas où on est Oh, il y a ma main qui me gratte le cul Oh oui, mon cul, oh, ça me gratte le cul Oh, ouais, oh, bah ouais, vas-y, continue comme ça Je des beaucoup bien, Enfin des monstres, ouais Oh, une pastèque, ah non, c'est un champignon J'ai cru que c'est une pastèque Let's Go, une torche, ouais Oh, c'est quoi ça Oh, un couvercle de marmite, oh, mais ce jeu, c'est le futur Hop là, hop là Oh, une brochette, Ah, oh, fait comment pour aller là-bas Est-ce qu'on peut couper l'arbre Oh, une branche, oh, oh bah il est mort l'arbre. Oh Une feuille il pas les meilleurs maintenant ah, Attention Et voilà. jamais vu cette animation. Donc on va couper ça. Oh on peut avoir plein de pommes. C'est quoi ça Mais je l'avais pas vu sur le côté... Euh... Ah mais fait chier tiens. Je fais fait comment maintenant je suis trop fort pour que je puisse les battre. Non je voulais... Je me suis je trompé. Voilà. Je suis surprendre. Ah bah je peux pas les surprendre. Bon bah on y va du coup. Ah non je tombe Ah là, je suis mort. Bah quoi quoi pourquoi qu'est-ce que tu fais Mais qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu fais Pourquoi t'as sauté fils de pute Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais pour Pourquoi Ah mais merde là, qu'est-ce pour mes connard Qu'est-ce qu'il m'a fait je Les j'accepte pas là par contre. Oh putain c'était quoi ça Des pommes. Oh des pommes C'était quoi ça Oh Ah Bon bah je suis mort aussi là, mais ça c'est un détail. Est-ce que je peux le tuer comme ça Il est pas mort, bien sûr que non, il est pas mort, et j'ai même pas récupéré ça. Il ne tente rien de rien, comme on dit mais qu'est-ce que tu. Mais arrête de faire ça! Pourquoi il fait ça? Hop là, parfait. Regardez là, comme on est des professionnels du premier coup. Alors, qu'est-ce qu'on a comme pouvoir, dis donc, qu'on se demande. Oh là là là là, mais c'est quoi ça, le cinétis? Un cadenas? Moi aussi, j'avais un cadenas quand j'étais au collège. C'était pour mon casier. Il était trop bien. Hop là. Oh, on peut arrêter le temps, c'est hyper incroyable ça. Vous regardez, oh là là, la merde. Ah, il m'a one shot carrément, d'accord. Mais Je suis fait garde par un caillou. Voilà. Oh on a fait sauter le machin carrément Incroyable, la pierre elle a rebondi là Oula, même moi je savais pas que c'était possible Évidemment qu'on peut aller là Le froid devient insupportable Tant pis, c'est la vie J'ai mal J'ai mal Oh non, j'ai presque plus de vie Oula Comment ça j'ai encore froid là Fais pas genre que t'es encore froid toi Dis que t'es encore froid, mais je sais que c'est même pas vrai Oh non, on est mort Mort de froid, alors qu'il faisait même pas froid, je sais qu'il mentait. Game over, comme il dit le Super Mario là. On va aller ici sans aucune raison particulière. Il fait. Non, il fait pas froid sur mon temps. Et voilà, c'est parfait. Regardez ça un peu. On a même une jolie vue sur notre objectif. Regardez ce qu'on va faire. Ouais. Let's go, on a de la viande. Hop là, et maintenant on y va. C'est tout, il y avait que ça Oh incroyable on peut glisser Mais ça un peu Oh, oh non mon bouclier il va bientôt se casser déjà Wesh wesh les gens comment ça va Bien ou bien On va prendre ça On va prendre ça Voilà on a allumé ça Maintenant on va prendre Non encore un, j'en veux trois Parce que je fais ce que je veux Ah genre ils me voient plus là, ils ont oublié que, que j'ai existé c'est ça Ah non juste ils peuvent pas descendre en fait Ah oh, c'est gros nul Bouh c'est gros nul, je peux même pas les faire descendre moi j'ai plus de flèches Manger. Hum, mmh, la miam. En plus, on récupère toute notre vie. Vous avez vu ça un peu? Incroyable ou quoi? Hop là, même pas froid. Pas que tu tombes dans l'eau, toi. Ah ah. Même pas mal. Voilà. Oh là. Vous avez vu comme je suis trop invincible? Et ouais, je suis trop invincible. Vous avez vu, moi je résiste à l'électricité, tout ça. Hop là, on peut marcher ici. Trop. Mais laisse-moi laisse-moi y aller. Ah, let's go. Tour de tout si stocké, exactement. Piliers de glace. Oh, on va voir des piliers de glace. Moi j'adore la glace. Vous aimez la glace les gens Dites-moi si vous aimez la glace. Et c'est quoi vos parfums préférés Allez-y, dites-le moi tous là. Je veux tout savoir de vous. Je peut voir ça. Oh mais c'est incroyable. Des piliers de glace. Vous avez vu ça un peu Paf, paf, paf. Non, on va changer d'arme peut-être. Oh merde, je me suis trompé dans le... C'est pas grave. Oh non, on est mort du coup, fait chier. Non, on va mettre ça, les bouts de bois là. Ça va rien, les bouts de bois. Allez, viens là. Viens là toi arrête de reculer, espèce de sale peureux bah. Je veux pas mourir hein, votre massue elle va bien se casser Je vais te la casser ma massue moi Regarde, j'en ai encore à plein des bouts de bois Rire. Et voilà il est mort, parfait Ça coûte deux massues de tuer ces merdes Tout ça pourquoi Pour rien du tout Il n'y a pas un petit coffre ici non Non non j'ai pas le droit de, pas le droit à un petit coffre ou à un truc non Allez il y a bien un petit coffre Ah c'est est là le petit coffre Hop là, petit coffre ah une lance, let's go Bah voilà, on a tout fait, c'était simple. On a pris à peine une heure et demie. Ah, ah, ah. Il est où le papy là C'est l'emblème du le, le, le triomphe de tous les sanctuaires du plateau. Le moment est donc venu. Link, les temps que tu connaisses la vérité. Je t'entendrai au centre de cette croix. Tu m'as bien compris. Ah oh au centre qui dit Oh qu'est-ce qui se passe là Elle a disparu C'était quoi ça Oh Ok, au centre, au centre, et eh bah ben, le centre. Ah eh bah ben, elle est là la croix, parfait. Oh, on peut voir notre point. <rire> oh, c'est putain d'incroyable. Les bruits de mort, ils sont trop bien. Wow! Incroyable, on a esquivé ça, vous avez vu qu'on est trop fort. Oh, une échelle, on va monter l'échelle pour voir ce qu'il y a en haut. On sait jamais, hein, ça se trouve, il y a des trucs intéressants en haut. Oh, il est là-bas le papy. Fais <rire> <'est> une relation <rire> mon garçon Allons J'imagine oui, que le moment est venu de te révéler qui je suis Bon, oh, c'est pas important je suppose Je m'appelle mais... Oam Bosphoramus Hyrule Ok Bosphoramus Il y avait il y a un, un royaume Oh du nom d'Hyrule oh, oh Son dernier roi Oam Bosphoramus un nom que personne n'a jamais Oam retenu Oam, jamais Oam retenu. est tombé il y a 100 ans à l'époque du grand fléau. Oh. Cela, tu le sais déjà. Ah oui, ah oui, je sais, oui, bien sûr. Avant de renaître comme l'incarnation du mal absolu. Ah, genre il est, il était mort puis il a rené. Un... Ah ouais, je sais, je l'ai tué la, la dernière fois. La Dans euh, de l'Ocarina du, du temps. Cette princesse, c'est ma fille Zelda. Ok. Ouais. Si étais le roi, ça me semble logique, effectivement. Un chevalier qui l'a jusqu'à la limite de ses forces. Mm -hmm. Eh bien, cette étoile... Est... Oh Quoi Comment comme ça Stupéfaction Quoi Oh Je sais qu'un roi qui a si mal protégé son royaume n'a pas le droit de demander une telle faveur. T'as raison, allez, c'est nous, mon pote. On peut voir. C'est pourquoi je te suggère de commencer par te rendre dans un petit village à l'est d'ici. Il s'agit du village de Cocorico. On va aller à Cocorico. C'est là que vit une femme de ne... Oh Il faut suivre son doigt. Bien, comme promis, tu peux prendre ma paravole. Ouais, surtout que toi, ça va rien ta tu hein, t'es décédé. Je compte sur toi. Il est mort. Décédé comme ça. Pouf. A pu. Oh un coffre. Arc. Let's go, on a un arc maintenant. Il est là-bas, lunel, regardez-le. Vous savez quoi On va pas aller le voir. Voilà, non Putain, je voulais sauter de plus haut. Je m'étais trompé, en plus j'avais pas toute mon endurance. Ah fait chier. Bah tant pis. On va y aller comme ça. Royaume d'Irul, Let's go.